Ok, salut les guerriers, aujourd'hui on vous régale avec le plus gros featuring jamais fait dans toute l'histoire du feed game, 9 de vos youtubeurs préférés seront présents dans cette vidéo, bon pas physiquement, ils appréhendent toujours un peu de se mettre à côté de nous quand ils sont en off, on a leur numéro de téléphone, qu'on vous donnera dans cette vidéo, et on va les appeler un par un pour prendre de leurs nouvelles, créer des problèmes, mais surtout pour gratter une séance d'entraînement personnalisée, une séance complète qui sera créée en collaboration avec ces 9 youtubeurs, la séance la plus hardcore mais aussi la plus illogique, chacun leur Touring nous donneront un exercice Manque de répétitions à faire et un temps de repos à respecter. Est-ce que ce sont vraiment des bons coachs ou est-ce qu'ils veulent simplement nous détruire Bon, on commence avec Body Time, les gars. On va essayer d'appeler Alex et PJ. Ils ne travaillent pas beaucoup, non, euh, ouais, donc ouais. ils devraient répondre. Je, je pose pense. le ping-pong qui ne travaille. Non, au parleur Allô ouais, les gars. Ça va ou quoi ouais, Ça va ou quoi Ouais, ça va quoi Ouais, on vous manque pas trop <rire> ouais j'ai vu t'as répondu trop vite là Là on t'a appelé pour savoir justement c'est quand tu nous envoyais les prochains billets là on, on est <rire> déjà en manque de vacances Les prochains bah les prochains Ouais c'est pour les palantiers Ah euh, deux semaines hein, je crois. ah ah you met bien. ah ah ah <rire> Plus sérieusement, on t'appelle parce qu'on va faire une séance. Là, on appelle plusieurs youtubeurs. Et on voulait que tu nous donnes un exercice sur une séance d'eau. Sachant que t'es le premier, Donc, toi, ce sera le premier exercice de la séance. Ok. Donc, je, je, je le fais comme si c'était pour moi. On va partir sur un exercice polyarticulaire. Ok. <rire> un petit rowing, un petit débat. Ah, je le savais. Je le ah, savais. Ah, mais c'est pas petit, lui, parce que c'est chargé. le ah, ouais, à on a de... vu. Ok, un petit rowing. Combien de répétitions Six. Oh, Six. A... Et temps de repos Ça, On met lourd, lourds. Minutes ça va, 3 minutes, il ouais, oh, nous a mis bien. Ça va, ok. Ok, on tape à plan pas plan dernier parce qu'on sait que vous êtes, on sait que <rire> vous êtes fan de Burpees. On voulait pas se taper les ouais. Burpees à la fin de la, <rire> de la séance. On tapait direct. Ah, bah, je t'avoue que euh, si tu m'avais dit vers la fin, je t'aurais mis un truc un peu plus farfelu. Quoi. Ah, on Putain. vous connaît, on vous connaît. <rire> un petit circuit, un petit truc. Oui. De... <rire> ils ils aiment trop. Ils aiment trop. <rire> euh, bah, ok, bon, ah, hein, on va aller faire aussi basket. Allez, ah, regarde, ça commence. Les bon. gars, vous l'avez vu, le <rire> vlog, ils ont choisi leur sport. La prochaine <rire> fois, on choisit nos sports, on vous met votre raclée sur tous les autres sports. <rire> Pas de soucis, les gars. Choisissez ce que vous voulez. <rire> <rire> Ah là, voilà, tu l'entends Ah ils sont bons danseurs. <rire> je pense que c'est des bons danseurs ces mecs-là. Bon, on va appeler un, un autre collègue à toi. Ouais. Est-ce que tu as un message à lui faire passer Tu sais pas c'est qui encore Ah bah, je sais pas, Lalou. Non on non, on peut pas te dire c'est qui. Non, on a déjà choisi qui on va appeler derrière. Mais est-ce que tu as un mot à lui passer sans savoir qui c'est Tu dis ce que tu ouais, veux. Ouais. Tu lui <rire> s'entraîne un peu mieux. Je <rire> <rire> J'ai pas entendu, tu peux répéter Tu dis il s'entraîne un peu mieux parce que là les séances ça, ça pue un peu la merde. Voilà. Gentil et tout, est beau. <rire> il est fou! Bon, t'as bien compris, c'était la vidéo des problèmes. <rire> ouais, bah merci beaucoup d'avoir répondu, Alex. On te laisse travailler. vidéo. Et nous, on va faire l'exercice que tu nous as donné. Premier exercice, le T-bar. 6 répétitions, 3 minutes de repos. Et puis, moi, pas là, on s'y va là, il va commencer à changer parce qu'on va faire honneur à Alex. Mais met 6 plaques qu'il m'a dit là-dessus. après, des plaques de bain, on en a pas là. Donc, on va mettre 6 plaques de bain. On va mettre assez on On va mettre assez si, pour faire du cirque. Le sous-plaque de vin, c'est ce qu'il avait dans la oui, poêle. Même lui, il a marché. On l'appelle Solid Mike les gars. Allo Oui. Oui, bonjour monsieur, on vous appelle, c'est pour oui. un service après vente de ça. protéines alimentaires. Il est présent, c'est ça, vous êtes dans le portail Oui, c'est bien ça. Je suis tout nu, déjà, <rire> Comme d'habitude. Tu te rappelles comment il nous a accueilli Il casse les couilles, c'est trop. Toujours torse-lui avec son petit legging <rire> là, bien moulant. Comment il va Mike Ça va, il moule les gars. De là. Ouais ah on ouais. est tout nus aussi d'ailleurs Avec les abonnés quand même on t'entend ouais. ouais non ça vrai. faisait longtemps on t'avait partout si par sur FF Lui non. c'est que les pecs, ouais. il connais pas d'autres groupes musculaires Déjà on, te, on doit te dire qu'on a appelé euh, Alex juste avant et il t'a fait passer un, un message Il a dit qu'en ce moment tu t'entraînais super mal que tes entraînements étaient éclatés Je te c'est vrai en plus <rire> du scotch, pour la Ah ouais, ouais t'es dans les le travaux. Pauvre. Les le pauvre. Ouais. On va avoir besoin de toi pour un exercice d'eau. On a Alex, juste avant, il nous a donné le rowing T-bar. Euh, il nous non, a fait un Rowing, euh... rowing T-bar, bar il a dit t -bar. Et là, on a un deuxième exercice qui va nous falloir du coup. Pour le grand dorsal, là, c'est ça que vous voulez. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis, sachant que le premier exercice, c'est le T-bar. Moi, je veux que vous deveniez millionnaire, donc je vais vous dire de faire du bûcheron. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Je vais faire ah, du bûcheron ouah, tous les jours! Il si est bon, il, il a la ref, la ref, il a la ref! Vas-y, rowing, bûcheron, ça bon. me va très bien! Combien de reps et combien de... de temps de repos? Pour le, le rowing, je vais faire un truc. Va euh, ben, nous doter. Euh, okay. Comment dire, anormal. Voilà. Voilà. faire du pyramidal jusqu'à atteindre votre RM1 sur votre oh. Quoi? En fait, ce qui est marrant, c'est que ça va être compliqué avec des haltères de trouver une RM1! Ça va être impossible! Bah, ah. Du coup, il va falloir le faire avec une barre longue, je pense, à la fin! Qu'est-ce qu'il raconte? T'as compris? <rire> ouais, ouais, moi j'ai compris, c'est un bâtard, c'est vraiment un bâtard! Et on met combien de minutes de récupération? Le faire sinon, bois Pimous ou même euh, Jijo, vous êtes tous les deux à 80 kilos, quelque chose par là en rowing à la mine, donc euh, bah, il suffit de soulever Pimous en fait. Ok, il veut clairement faire du sexe. ouais, il ouais, veut faire du sexe ici. Donc là, là pas tu les veux, je soulève on mon moule. cousin en vidéo. Ok, il est fou. Pyramidal, allez, rowing à oh, et, et combien de minutes euh, de repos Et combien de reps Alors, bah, bah, pyramidal, donc vous allez lutter progressivement, je pense que vous allez faire euh, 20. 5, 1. 20, 10, 5. c'est quoi ces programmes là T'inquiète, moi j'aime bien ça Attention, sur les 10 euh, reps, il faut que vous preniez une charge pour laquelle vous pouvez en faire 15 Sur le 5 reps, vous preniez une charge pour laquelle vous pouvez en faire 10 Histoire de ne pas vous griller non plus Ah okay. ok Ah mais c'est okay. pas mal parce qu'on va travailler tout, sur toutes les filières là Là t'as de la force, t'as de l'endurance, t'as tout Et tu nous laisses combien de temps de repos entre chaque série En temps de repos, ben, la première série euh, 1 minute 30 La deuxième 2 minutes Et juste euh, avant votre euh, r vous prenez 3 Ouais. Ok ça, ça va. va. Si vous finissez euh, sur rm 1 faites quand même une dernière série. Oh, Frérot, on a dit un exercice, commence pas à nous faire la séance. <rire> Parce que derrière on va appeler tes collègues. Si vous allez faire ça, c'est moi qui décide aujourd'hui. Une bataille. Il <rire> nous respecte pas. J'ai vu une série de données mes skins à Solid Mike. Ah ouais, ok. Lui, lui il a que plus l'oseille. Lui j'ai compris, ça y est. <rire> tu joues encore c'est quoi ta chaîne Twitch Comme ça on la met sur euh, YouTube là. Solid Mike 3 je reprends bientôt quand c'est ce S2. Ce il il attend CS2, bon. Il a bah, tout compris. Bah t'as bien raison, hein, ça va être le moment là. Bon, là on va appeler un collègue, tu sais pas qui c'est, ouais. est-ce que t'as quelque chose à lui dire Sans savoir c'est qui, un message à passer. Euh, il est gay. Hein Il est gay Il est gay, ouais. Ok. On, on dit qu'il est gay. Il, <rire> il est joyeux, il a la ah, joie à, de faire des Attends, il y a ouais. Gay et joyeux. Qu'est-ce vous faire bâtir Ouais. <rire> <rire> Donc, non, t'as le droit d'être joyeux. On, on dit qu'il est très joyeux. Voilà. Et, et beau et très joyeux avec les hommes. Voilà. <rire> ok, ça marche. <rire> bah merci euh, Sony Mike. Ouais, et à bah, la merde. prochaine. c'est hein. mais ma grosse m'arrête, ma à côté mais oui mais c'est je m'appuie 40 15 40 Direct 40, 40 40 40 9. 9. 40 40 40 40 40 40 job On va faire la suite 5 reps Avec des chargeuses sérieuses on partiality r6 bizarre dessus une mic 1RM Marvel. Oui, non, Marvel. Marvel, il m'a dit plus vers 15h parce qu'à mon avis, on va quand même essayer. Sinon, on il va dort derrière. Il fait quoi lui Non, parce que je lui ai dit 13h, il m'a dit appelle plus vers euh, 15h. C'est très lui. bien, il dort. Bon, pas sûr qu'il réponde là. challenge l'éveil. Normalement, lui c'était 15h, là il est 13h30. Bon, on rappellera, je le un petit message. Ouais, c'est sûr, il ronfle. Tiens, tiens, tiens. aussi ça peut être intéressant et lui serait plus apte à nous donner un exercice sur le troisième Arthur Gaines Ouais oui. donc le numéro d'Arthur 06 de la vidéo on vous donne tous les numéros du foot game français Oui allô. Allô? ça va quoi <rire> il sait c'est qui me quand ah, fait les cons Il fait le gars ouais, ouais, à là. de, de con, <rire> Aucun respect aucun respect ça va ou quoi gosse très bien et toi Super Alors déjà, premièrement, on a un message du youtuber précédent. De Le Solid Mike. De Solid Mike, du coup, parce qu'on fait passer les messages l'un après l'autre. Et il a dit que t'étais quelqu'un de très gay, très joyeux, surtout avec les hommes. Joyeux ou... <rire> il a dit, Arthur Gaines, il est très joyeux comme avec les hommes. <rire> euh, on t'appelle pour une séance Do Arthur. On est au troisième okay. exercice de la séance. Premier exercice, on a eu du rowing t -bar en 6 répétitions. Deuxième exercice, on a eu du rowing bûcheron euh, en pyramidal de 20 à 1 rep. Et là, le troisième exercice, il est pour toi. Vous êtes plus allé sur... Euh, vous êtes allé sur du deadlift hey, les gars, oh, Non, tout mes pas Là, il nous fait un programme personnalisé, <rire> hein, il s'adapte à ce qu'on aime. Donc, euh, deadlift en troisième exercice, t'es un bâtard. Déjà, mais ça <rire> se fait. T'es un bâtard, ah, mais ça, ça se fait. Non, mais parce que sinon, oui, sinon, je l'aurais mis au moins en deuxième, tu vois. Eh, hey, c'est toi le chef. Ça va être du deadlift. Vous faites euh, trois séries. Vous pouvez faire une série enfin vous montez tranquillement jusqu'à une série assez lourde. Donc, euh, vous allez à peut-être 6 euh, suivre. Ouais. Et ensuite, les deux autres, vous allez euh, aller à 12 reps. Ok, donc un top 7, une grosse série, Ouais, c'est ça ouais, ça. Et deux séries pour se terminer. Exactement. Elle commence à être jolie là, la séance. Ah, ça va commencer à faire mal. là. T'es un chien, j'ai fait les jambes hier. Je suis sûr que vous avez encore au moins 5 personnes derrière. <rire> en vrai, ouais, il y en a au moins 4. On pense. prend combien de temps de repos Mais tu vois derrière, il y, y a les biceps aussi. temps de repos, tu peux prendre 4 euh, minutes, 30, hein, 2 minutes. Oh 30. le radin, la vie de ma mère Donne un petit peu Donne un peu de cardio ouais. Le radin <rire> Ok bah c'est noté, et là du coup on va appeler un de tes collègues, est-ce que t'as un mot à lui passer, sachant que tu sais pas qui c'est Ouais, bon, moi je vais juste lui dire d'utiliser le code IGAGANGS sur mon chaîne. Il courte. est bon Et de commander du Gangs Club. Il est bon venir il va nous tuer si bon. on bip pas ça. <rires> il est bon, bah, bah c'est tout gros, bon. nah, on va faire passer le, le, le message. Le message <rires> sera passé. Vas-y, Bon Arthur on se capte très vite, merci d'avoir répondu, et bonne séance. Ciao. Ciao mec. Essaye à venir. Ah ça va le piquer en plus on lui dit d'utiliser le code C'est quoi il l'a dit le... Quel code Games. Gains sur MyProtein. N'utilisez surtout pas ce code les gars. Oui, patron. Comment va tu patron Est-ce que tu T'as bien dormi, patron Il 15h40, ça passe. h 40 On n'osait pas trop vous déranger. Est-ce que l'entreprise se porte bien Je vous dire très clairement ce que j'ai choisi pour vous, messieurs. J'imagine que vous enregistrez la conversation. Absolument, patron. Tout est enregistré. Très bien, vous allez faire donc du dips. Quoi Attends, attends, attends. Comment ça, du dips Non, non, non, non. Tu vois, c'est un exercice pour le dos, niveau. Non, mais il sait que c'est lui qui a le pouvoir. Il a pris le contrôle de la chaîne. Avenir. déjà, on a quelque chose quelque chose à te dire d'important oui. PAYE PAYE Non Moi j'aurais ça... préféré voir ton chibre <rire> ah, tu parles au bon, au bon gars là Non <rire> juste, juste avant on a appelé Arthur Gaines qui avait un message à te laisser et il nous a dit quoi D'utiliser le code Gaines sur MyProtein Ouais il a raison <rire> Non il a raison de ouf, Je veux mourir demain et de plus être un pied potentiel On a même pas besoin bon. de On a même pas besoin de le faire Les gars c'est euh... Fusion 10 Cool, les gars, non, non, donc euh, de faire un, quoi un exercice du dos. Voilà, ouais. donc là on est sur le quatrième exercice de la séance dos. Ah, ça me va très très bien ah, parce que moi, ça va du coup, ça va être de la traction basique. Putain, lesté, mais ah, ah de, ouais, vous, ouais vous mais... vous trop lesté, messieurs. C'est à dire, chacun va se tester avec le avec son partenaire. Oh moi, la, la, la. mais je vais me pas faire en gros. Tu, en tu, tu lest, dois t'accrocher à mes pieds. En gros, Pimous s'accroche à mes pieds et moi, je tractionne. Voilà, exactement. Tu montreras jamais. Mais est-ce que tu as remarqué que dans le film, c'est que des homosexuels? Ils veulent tous qu'on soulève. Du coup, ouais, chacun fait une série de max avec son partenaire. Et faut en même temps et, et ça voilà. Ok, bah on va prendre okay. plaisir tout okay. À, okay. De façon, on va kiffer, on va kiffer. Ok, dernière chose, et après on te laisse tranquille. Euh, Est-ce que tu as un mot à passer euh, au prochain qu'on va appeler, sachant que tu ne sauras pas qui c'est Avenir euh, 10. <rire> il, il est, est bon, euh, <rire> voilà. Vous il avez vu bon. les youtubeurs, ils veulent tous passer leur pub. Vas-y, merci à Salut, mère. merci, Salut. ciao. On met les choses au clair, il y a un seul code promo qui existe dans... C'est Fusion 10. Il faut Fusion 10 la sur Broadway les gars. Merci à venir. Oh, eh ah, Vas-y, on va pas travailler le caméraman. Tu vas t'accrocher à lui Oui, il va monter. Vas-y, il va faire Monte sur mon dos, non Vas-y, monte sur mon Vas-y, monte sur mon toi. <rires> Jamais de la vie. <rires> je te donnais, les gars. Bah, tu mets ce que non, tu peux faire. Je vais 50. Vas-y, essaye. <rires> C'est mort, bon. c'est impossible. C'est pour vous les voir. Oui, oui, oui, oui, oui. Ah, me suis... Le menton est pas facile, quand même. Je sais pas si je me le menton est facile. Moi, je pas de moi, pense pas qu'il est assez facile. Je veux dire bonjour en belge. Je sais pas dire bonjour en belge. Bah tu dois placer 90 au moins une fois dans la conversation. Allô. Allô. Allô. Ah ouais, comme à Guy. Ouais. <rire> Ça va et toi Je crois que <rire> est amoureux de toi. <rire> Séance, euh, ouais, bah là, on a une ouais, grosse ouais. séance déjà qui nous attend. On en a appelé 4 avant toi, c'est costaud. Euh, et d'ailleurs, on a un petit message ouais, ouais. du patron Avenir. il te dit euh, d'utiliser le code avenir 10 sur Broadway. Je connais pas, je connais pas. <rire> <rire> on, on est d'accord. Qu c'est Ouais, on <rire> s'est ouais, <rire> dit la même chose Fusion 10. À chaque fois que tu te trompes, tu bégis un peu, t'as dit Kylian, c'est Fusion 10. <rire> <rire> Il y a un temps de latence en Belgique, non, t'as entendu? Bah, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner la séance. Comme ça, as un... tu peux voir un peu ce qui nous attend. Et t'essaies d'adapter au mieux sans être trop méchant. Si tu me résumes un peu tout ça, c'est une séance d'eau du coup. Ouais. Le but c'est de vous dégommer en fait, c'est ça. Ah ouais, ok, ouais, ok. Wow. On espère non que tu vas être gentil. C'est genre... pour, pour comprendre, c'est pour... <rire> bah, pour, pour, pour nous, nous assassiner pour plus. C'est du, du projet quoi. Bah, on <rire> espère que vous allez être gentil, mais il y a des mecs qui nous ont mis euh, du soulevé de terre en troisième exercice, des tractions cousins, c'est un exercice qui n'existe pas. <rire> donc euh, fais avec ça. Ça, ça. ça reste du divertissement, c'est YouTube. Ouais. Mais c'est une sorte de on est bien d'accord là-dessus. veut voilà. Voilà. faire tout et n'importe quoi. Ouais, nous on s'est pas entraîné aujourd'hui, on aimerait bien tu vois avoir une bonne séance quand même. Mais justement, tu veux faire d'autres choses que le dos ça te il veut nous faire faire un full body. Ouais, il il sait, veut nous il... un full body, ça y est. <rire> non, est, la séance c'est dos-biceps. <rire> ok, mais ouais, donc il n'y a pas encore eu de biceps, ça pour le moment. Pas encore, là il y a 4 exercices. Ok, ok, ok, ben bah, là ça peut être intéressant parce que tu vois, si je te rajoute un exercice d'autre, c'est complètement ridicule. Tu vois, t'as as déjà un euh, bah, gros exercice, c'est déjà trop quoi. Il ah, ouais, y, y a déjà analysé ah. le programme, les ça gars. Ça fait plaisir. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre un exercice biceps. Et on va pouvoir tenter justement des séries plus longues là-dessus. Donc, moi je pense à du cœur incliné. Bien, incliné bien. Incliné Donc, on va aller chercher un petit 20 reps, tu vois. Un petit 20 reps sur du cœur incliné. Ouais. Donc, l'idée c'est que vous fassiez 3 ouais, séries de 20 reps avec une charge qui vous permet de tenir les 3 séries. Quoi. Donc, première série, normalement ça doit bien piquer déjà. Maintenant, une ou deux les 20 reps. Deuxième série, là, ça va vraiment déjà en chier, tu vois. Et troisième série, il faut que ça passe, mais tout toucheuse, quoi. Tu vois, les 2, 3, 4 derniers reps, elles sont limite un peu trichées, voire avec des petits respos au-dessus, tu vois, des choses comme ça. Quoi. Ok, parfait. Moi, c'est mon <rire> Moi, <c 'est> <rire> vrai, ça me va, j'aime bien, ça on convient. Est-ce que tu as un message à faire passer au prochain youtubeur qu'on va appeler, sachant que tu sais pas du tout c'est qui Qu'est-ce que je pourrais dire Hé, hey, fais-moi plaisir, dis-moi que la force ah. d'Hagen soit avec toi. Il a qu'à me prendre un coaching, si a moi, il est niveau que moi. Il est bon. <rire> ok, ça va. Il est, est bon. bon. Ok, bah merci, uh, Kylian, d'avoir répondu. Et puis nous, bah, on va s'occuper de faire tourner l'exercice. Bon, c'est une chose à dire. Que la force d'Hagen soit avec moi. Donc là, c'est juste que deux réflexions par un coup. Il a dit la même charge du début à la fin. Et non, mais même moi, c'est trois ah lignes, ça me paraît un peu light en fait. Vas-y, vas-y, c'est. une voix sexy. Allez, regarde ce que je vais faire. <rire> C'est ça son problème, mais toujours. Hier, j'ai dit je peux taper à cette ci Il m'a dit ouais, gros pd. C'est ça le oh, problème. Il casse, marante, il casse les couilles. J'allais faire une voix marrante. Il casse les couilles. On a un message à te passer de Kylian Hagen. Il te passe euh, le message suivant. C'était euh, si tu veux être aussi musclé que moi prends un coaching. <rire> C'est véridique, hein, tu pourras vérifier en vidéo. D'accord, ok. Ça t'intéresse son coaching Est-ce que je serai roux aussi ou pas <rire> Je le savais. Non, voilà, on l'a dit, c'est la vidéo des problèmes, les gars. Hein. Je le savais. <rire> oh putain. Bon, alors, je te fais le topo, c'est une séance dos. Ouais. On a déjà 4 euh, exercices dos, un exercice biceps. Une séance dos-biceps, pardon. Donc, euh, à ouais. toi de voir ce que tu vas nous rajouter là derrière. Je peux prendre un exercice. Do ou biceps? Là, l'avant-dernier le... exercice. Moi, je vais faire... faire un exercice do je vais vous faire un truc un peu chiant. Enculé. Ouais, mais... ah, attends, juste avant, on a mais eu le cœur incliné. Attends, ça sera à la suite de tous les exercices que tu ah fais. Oui, voilà. Ah oui, voilà, c'est pour ça. On oh, va voir si t'as un coach et que tu peux adapter aussi, tu vois. Et je dois te dire le nombre de rêves ou pas? Ouais, ouais rêves, séries, repas. Ok, euh... alors je veux vous passer du rack pull. Mais gars, on a eu le chauffet j'ai fait les jambes hier. Je veux vous passer du rack pull parce que le rat mais quel entier. Alors, alors, alors d'abord, on fait curl incliné, et après, on fait du et rack pull. Et après, on fait du rack <rire> Voilà, Ça, ça c'est le C-gym, les gars! Ça, c'est le Corona-gym! <rire> l'échec. Mais à quel enculé, oh, sérieusement! Ah, d'accord, ton but c'est de, de nous blesser. Comme Et ça, il y a la place, il y a le trône ouais, sur le, ça. Dans le feed game. Ok, putain de merde. Ah, l'enfoiré! Voilà, je vais vous faire du rack pool, 6 reps à l'échec, 4 fois 6 à l'échec. 4 séries, bah voyons! Bah, toujours plus! Et avec combien de temps de fois, repos? 4 fois 6 reps, sachant que oh. sur le rack pool, euh, pour, pour faire 6 reps à l'échec, surtout euh, au vos gabs, faut que vous fassiez, enfin, pour, pour, euh, pour mettiez assez lourd quand même. Ouais, ça on s'en doutait. Il va falloir au moins être à 220, 230, 240. Hein. Oui, bien bah bien oui, sûr. 220. Y a pas de en problème, fin de séance, on va taper 220, des 220, 220 kilos. aussi. Normal, aucun Vous mettez pas 140, je suis désolé, je veux qu'il y ait minimum 200. Eh, rappelle-moi de plus jamais te rappeler. <rire> Combien de temps de repos, juste pour <rire> savoir 10 minutes au moins là. Bah non, mais en vrai, je sais pas, euh, 10 minutes 30. Mais quel enculé, il ouais, ouais, ouais, je... c'est très grave, c'est très grave. Bon, Série, Quel bâtard ouais. bah hein, Il veut qu'on se mette au crossfit Demande à Kylian, il va <rire> non, attends justement, on va appeler quelqu'un d'autre là Est-ce que t'as un message à passer Sachant que tu sais pas qui c'est <rire> ça sera bipé <rire> Quoi qu'on peut mettre ça maintenant sur Youtube Je me jamais avec cette personne Oh putain, Je suis mais si, si c'est pour rigoler il Mais si euh, c'est pour rigoler y'a rien <rire> Et là, tu te mets dans la merde. Vas-y, on va appeler le plus gros derrière. Ouais, on va prendre le plus gros, je pense. vas Un hein, qui va bien foutre la merde. Bon courage. Ouais, merci, là, merci beaucoup. Il n'y a même pas pris le temps d'analyser. Il aurait pu mettre des burpees, il aurait. Donc là, il y a combien 200. Et on doit faire combien de grèves Je m'appelle Nage, Nage bifrite, Sors lui un gros salam alaikum. Allo Ouais allo Ouais c'est bon Ouais. tu Ouais c'est léger mais je t'entends, on va se rapprocher un peu. Ça vaut ou quoi mon photo Ouais, t'es en mode TikToker ou en mode youtubeur là Là non, je suis en mode shoot pour une émission, là je suis en mode acteur. Ah ouais T'es bon T'es partout T'es partout Ah on seul, on seul on est toutefois mon gars Ah t'es bon, t'es bon. On a un message à te faire passer de Ibrahim du Corona Jim, il dit de bien te faire en cul. <rire> <rire> Et il a rajouté aussi qu'il fitterait jamais avec toi. <rire> oh merde, ça imagine un aucun sens. Non, en vrai il savait pas du tout c'était qui à, qui on allait appeler, on lui a dit on fait passer un message à un autre youtubeur mais sans que tu saches c'est qui. Donc il savait pas du tout que c'était toi. Voilà, <rire> on, ah on, on voit que de l'amour même face à la haine à un ah, bah bon c'est bon, cool. non, non, bon, bon, bon ça. C'est bien. il veut son fils je crois, mais il ouais. a dit jamais tu, tu le vois quand même l'avoir. <rire> Ouais, ouais, <rire> t'es bon, t'es bon. Très tactique. Très tactique, le rebeu. Bon, on t'appelle pour une séance d'eau, on fait vite, on sait que t'es occupé. T'es on... dos biceps. On a eu 4 exercices d'eau. 5. 5 exercices d'eau, 1 exercice biceps. Donc là, il nous reste un exercice, c'est toi qui va nous le donner. D'accord, muscle enfin, ou biceps Celui que tu veux. Celui que tu veux, parce que là, t'as vu... On... Là, là, là, là, vous avez déjà 5 dos et 1 biceps. Ouais. ouais, et le cinquième exercice, c'est du curl incliné. Et après, on a appelé Ibrahim et il nous a fait faire du rat pull derrière. Ouais, wow. ça, ça, j'aime bien, j'aime entendre ce genre bon, de choses. De envoyer la sauce pour pouvoir ah, ouais. assumer ah, le rag pool surtout. Donc toi, t'as curl incliné, donc là, tu vas enclencher sur un long pantoune. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller taper votre portion on va faire un spider curl. Par ah oui, parfait. Bonne analyse, ah, vous avez euh, vu. On, on, on va mettre une petite une technique d'intensification, donc tu pourras claquer euh, 12 reps. Et en fait. Les... Oh putain, et voilà, et voilà. Bouteille, bouteille. Bouteille. Appeler, faut que je vous dites quoi Ça vous va de vous appeler pour vous tu vois oh, oh là, Faut que là, je vous mettiez bien. Ça dirait bien alors. Combien de séries Là, vous avez déjà un gros volume on va mettre plus 3. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Attends, 3 et vu que c'est ta fin sur la dernière série, après vous claquez un drop set. C'est un raciste lui, c'est oh, pas ouais, possible, il n'aime pas le... les italiens. Il aime pas, il aime pas les tchigs. Ch <rires> <rires> <rires> eh, mais... si jamais à un moment ça brûle, vous dites qu'après ça la course est terminée, alors. C'est vrai, après c'est le dernier exercice. Voilà, c'est Bon, toi, t'as pas de message à passer à d'autres youtubeurs parce que... Mais est-ce que t'as un message à passer à la communauté Voilà, aux abonnés Fitness Fusion. Est-ce que ton dos va mieux déjà Parce que la dernière fois qu'on t'a vu sur FF, tu t'es blessé. Ouais, voilà, donc je tiens à dire à vos abonnés que... Est-ce que vous savez que vous êtes abonnés à des assassins de dos On est méchants, les gars. Mon dos a été en Sharpie pendant 3 semaines. Je l'ai détesté. Ça m'a réveillé la nuit. Ils ont fait de ma vie un enfer. Voilà, je vais... Ah, le pauvre. Oh, putain. Il fait le mesquin, il veut le rater des abonnés, il, là, bon, il joue sur l'émotion. Bon. Les gars, on a été gentil avec lui. D'ailleurs, jeu de loi demain, si t'es chaud, on t'attend. On refait les mêmes exos. <rire> comme, ça, comme ça, on va trouver notre partie à péter pour aller avec toi. <rire> <Voilà>. <rire> là, On s'occupera de l'épaule ou du tibia, on trouvera bien quelque chose. Bon, ok, Nage, on va pas t'embêter plus longtemps. Bon tournage, merci d'avoir répondu. Et puis, bah, on se capte on très capte vite. bientôt. Hein. Salut, Nage, merci. C'est propre. Il n'y a rien qui bouge, il, il y a qui change, il n'y a que le pistolet qui travaille. Mais c'est ce qu'il faut hein, dans au niveau de l'eau. Surtout si vous voulez que la mutation ne soit pas charger trop d'eau. 2, je veux dire, vous avez ça, vous voyez ça travaille. On a... 1, 2. Ah oui, c'est fait. 1, 2, 3. 1, 2, on va à la dernière, on va voir. On a fait bien 1, 2, 3, la dernière. On a deux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, C'est encore une séance de baiser De, je vais pas dire les termes, oui. La semaine dernière, on était à dire, Pour ceux qui l'ont vu, aujourd'hui, on se retrouve à faire encore des séances à la con, des blessures. En vrai, ça va. C'est pas des séances que tu peux faire toutes les semaines parce que oui, tu te blesses. Encore là, c'est occasionnel, mais c'est ça n'a aucun sens. C'est des exercices choisis aléatoirement. C'est par des youtubers veulent qu'on arrête YouTube parce qu'on commence à être dangereux dans le game. Ouais, même en les mettant dans le bon sens gros, les exos. Ça n'a aucun sens. Ça n'a entendu ce que j'ai dit, ou pas T'as dit veulent qu'on se parce qu'on arrive dans le game. On n'arrive rien du tout. On est en twingo, frère. On est toujours en slip. Pour ceux qui commencent à à aller à Gadir, à ah, avec time, à Time, à venir et tout. On nous a payé le voyage, non, y on y va mal. On a toujours pas encore réussi sur YouTube, les gars. Si vous vous lancez, dites-vous pas de 30 000 abonnés, c'est beaucoup. On est encore personne. On a besoin d'avoir une grosse communauté, d'avoir un fort engagement. Donc likez, commentez, les gars, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous, on remercie euh, tous ceux qui sont participés et à un cette vidéo. dis nous si on peut plus, il rentrer. Wow. Vas-y, je vais l'outre. Là, c'est <rire> l'endorphine, elle arrive. C'est oh, l'heure bah, de la sieste. Ah ouais, mais ça tu sais plaisir. Un workout Non, un shaker broadway. Ouais, ça, ça serait pas mal. Faut bien Pour la récup, ce serait bien. ce qu'il faut, les gars, après une bonne séance, oubliez pas de nous soutenir aussi. Code fusion 10. Pour que l'avenir. Paye Quand je dis avenir, tout le monde doit te dire paye Si jamais vous voulez des séances qui ont un peu plus de sens que celle-là, ouais. vous savez où vous pouvez les retrouver hein. fitnessfusion.fr, on fait des programmes personnalisés des programmes avec suivi, des coachings sur place le cousin qui vient vous assister directement, Lille, Arras Hénin, tout le secteur, il se déplace même jusqu'à Marseille si vraiment vous êtes un je homme avec un biais. gros ah ouais. cul bombé, il peut venir. Et je suis très fort dans tout ce qui est assurance, sécurité et tout. je fais très attention à votre posture, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram si vous voulez un peu ouais. plus nous découvrir on se livre beaucoup plus maintenant sur, euh, sur ce réseau-là Pimous, tu montres un peu plus ta vie Ça va. Il y a euh, euh, en on va pas se mentir, elle est pas spécialement passionnant passionnant. Ah, en ce moment, t'as un petit jouet qui fait plaisir. Ouais, j'ai une belle voiture. Ma jet aussi, elle est disponible, mais elle est surtout disponible sur le TWM, les gars. Il y a un groupe privé Discord. C'est vrai. Je partage toute ma jet. N'hésitez pas à rejoindre l'Army Jo, l'Army Pimous. Merci d'avoir suivi la vidéo en entière. Voyons, on est rincé, on donne tout quand on fait. À chaque euh, fois, c'est comme ça. Fin de vidéo, j'ai. Ouais. Au revoir. Euh, mettez, Remettez le début de la vidéo, regardez l'énergie et remettez le début. Au moins pour watch mais lui, je, je sens que le pré-workout, il l'a mis bien quand même. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai pris ça. Je sens qu'il est bien. Putain, c'est pas le c'est Déjà, t'as niqué ton ramadan, fait avec du pre-workout. T'es pendant ramadan, alors que j'ai jeûné là, de 14h à 17h. T'es vraiment un enfoiré. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo entière. T'es Fitness Fusion Force et Fun. Bon, les gars, regardez qui se réveille quand tout est fini. Ouais, ouais, je suis occupé, les gars. On peut pas remettre ça un autre jour. Ah, la soirée risque d'être très, très complète.